bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation aujourd'hui nous allons parler de menu accordéon qu'est ce qu'un menu accordéon c'est ce que vous voyez là d'accord par exemple si je clique dessus vous est ce que ça fait c'est comme un accordéon ça se déroule comme un accordéon fonci là ok comment est ce que vous pouvez créer un vous pouvez créer ça sur votre site internet c'est ce qu'on va voir maintenant pour information nous travaillons avec l'outil Shita de la plateforme builderal ok fermer ça on va le commencer à zéro je ramène mon, mon élément accordéon sur sur mon site hein, sur la page que nous avons ici pour cela je vais cliquer sur la flèche donc une fois que je suis connecté à shitan hein, je clique sur la flèche hein, tac. et peut-être que vous vous n'allez pas tomber dessus hein. donc ce que vous faites vous cliquez sur ajouter éléments et vous allez là accordéon donc, vous cliquez dessus et vous aurez ces, ces éléments donc tout ça c'est des menus accordéons c'est la même chose hein, sauf qu'il y en a qui sont configurés donc je vais prendre celle-ci pour vous montrer tout ce qui est possible ok c'est ce qu'on a appris tout à l'heure voilà si on prend ce menu ou euh, pardon sur cet élément en fait vous remarquerez on va on va montrer pas mal de choses si je clique dessus une fois hein, vous avez ces fonctionnalités. Cette fonctionnalité, on en a déjà parlé, vous pouvez l'enregistrer et l'utiliser plus tard. Supposons que vous avez configuré un élément qui vous plaît. Vous pouvez l'enregistrer et l'utiliser plus tard. Ici, c'est pour avoir accès à toutes les fonctionnalités du menu accordéon. On en parlera tout à l'heure. Ici, au fait, c'est pour remonter. Donc, on en avait parlé dans euh, quand on parlait des textes. Donc, je vous invite à aller regarder les informations, hein, du moins la présentation sur les textes. Donc, c'est pour remonter cet élément. Et euh, C'est pour abaisser l'élément et pour remonter okay? Quand plusieurs éléments sont superposés euh, Autre chose, celui-ci, par exemple, si je veux centrer l'élément sur la page Je clique dessus, c'est centré sur ma bannière okay? Si je suis sur une boîte et je clique dessus, ça va se centrer sur la boîte Le plus, au fait, c'est pour ajouter un élément accordéon supplémentaire Donc, vous voyez là, il a ajouté un élément supplémentaire Celui-ci, au fait, c'est pour dupliquer c'est pour dupliquer mon élément accordéon. Mon menu à accordéon, donc je clique là. Il vient de le dupliquer. Ok, bon je vais le supprimer. Je n'ai pas besoin d'avoir deux. Je supprime. Je clique dessus de nouveau. Ici, c'est pour le cacher. Donc, vous allez le retrouver, je peux le ramener là. Et si je veux le supprimer, bien évidemment, c'est ici. Ok, donc, je vais fermer celui-là. Donc, quand on prend un, un élément accordéon comme celui-ci, vous avez différents niveaux. Euh Comment dit-on Vous pouvez travailler sur cet élément sur différents niveaux. Euh, le premier niveau où vous allez que, euh, sur lequel vous allez travailler, c'est on va dire c'est le groupe lui-même. Il s'appelle, vous voyez là, c'est marqué groupe de, de l'accordéon. Ça veut dire que là-dessus, il y a plusieurs accordéons. Il y a celui-ci, 1, 2, 3. OK. Et 4 celui que nous venons de, de, de rajouter. Donc, il y a différents niveaux. Vous pouvez travailler sur différents niveaux. Donc, il y a le niveau du groupe et le niveau des accordéons eux-mêmes. Okay. Donc, pour commencer dans cette présentation, on va se concentrer euh, d'abord sur le groupe. Et une fois qu'on aura fini de parler du groupe, on parlera des accordéons eux-mêmes. Pour le moment, je vais supprimer celui-ci parce que je n'en ai pas besoin. Donc, on se retrouve dans une prochaine présentation hein, pour, parler, euh, pour commencer à parler des, des fonctionnalités liées au, au groupe de l'accordéon. Avant de, avant de se quitter, si vous voulez créer votre site internet, sachez que nous avons créé une plateforme euh, de formation gratuite. Pour cela, allez sur notre site web www.wde.fr. Une fois que vous êtes sur la page euh, d'accueil, scroller vers le milieu de la page, vous avez un bouton Commencer ma formation. Vous cliquez dessus vous créez votre compte gratuit et grâce à cela, vous aurez accès à des ressources qui vous permettront de créer votre site internet. Et également, si vous avez des questions techniques, posez-les nous, on vous répondra. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. On se retrouve bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.